Boki assalamu alaykum jere ngeen def cyan bi FM dalena diam ci sen émission Demba Tay niñu ko baxo dimanche bu jot ci waxtu wi Demba Tay nak Mouvement des entreprises du Sénégal méres Bokunati, na ci ndax kurel la gu entreprise am taxaway bu muccu Sénégal euh, mouvement boba am ñaar fukki at ak ñett ndax xam ngeen né demb ci samedi def session assemblée générale nous avons eu un peu de temps pour nous nous un peu de nous un de temps hum. pour de de nous nous alors ne peux pas dire que j'ai ne peux pas dire que je ne peux pas je ne peux pas dire que je ne peux pas dire que je peux donc une, une question, une question, une euh, mais des en fait, je suis des fait légales. Je ben un courrier de Je suis un jour, je un jour, un je suis je ne de à aller. de à Vous de à je suis un travail, entreprise. d'entreprise travail, que suis je suis un Moy suis travail. Je Moy Je suis un travail. un travail. Je un Je suis travail. comme, Je suis un travail. à travail. Donc, du Sénégal. je suis un Donc, nous créons un mois d'avril a fait a on am sais pas si nous Nous de à pour pour intérêts pour à nous Mmh. A, a un Alors, on a -mo mmh. création, parce que a gens ont une organisation patronale, mouvement font des mais si on a un mouvement Effectivement, à mon avis, il y a un oh. peu oh. de Il y Avant, de Il y a de Il y a choses. choses. Il il condition pour qui la condition adhésion y condition cotisation y nous pour ni nous nini c'est xamni tout simplement entreprise officiellement reconnue nga activité reconnue il faut essayer d'impliquer l'état de Même Or, il y organisation pour beaucoup D'abord, il y de directement. y branches professionnelles. D'accord. branches, de et maille adhérer à la CNP. Je ne pas. Je ne sais Je ne pas. Je ne sais Je pas. pas. nous pas. Donc, Donc mm. l des millions, des mm. nous avons adhéré à l'époque. Nous avons nous demandé 100 000 francs Donc, nous mm. pour que adhéré à adhéré Donc, des gens sont venus beaucoup de beaucoup, nous pour de à parce des pour L'intérêt ou à l'entreprise mm. de l'entreprise Je sais que c'est un bon travail. Le un mouvement syndical pour défendre un de travailler mm. de corporation. Nous sommes tous défendre. Donc il faut que nous devons faire choses, nous donc, d'abord, il devenait une organisation professionnelle syndicale parce que nous aussi, il y a des revendications, il y a des doléances, il y a des difficultés. Nous devons être en train de faire des choses, des donc, il faut que nous parce que nous avons aussi travaillé entreprise. Donc, c'est ce de je Au départ, donc veux aussi que je veux en tant qu'entité. Donc, intérêt je le je veux que je que je je alors, le canon, séparément, il faut que nous connaissions ce niveau Donc, organisation. Donc, patron. Alors, le patron, le patron, le patron, le patron, le pour que le Les surtout les jeunes. le le président Médès, donc le président Mani Diop, nous avons découvert que nous sommes en Sénégal, nous sommes en Mais en général, l'entreprise nous a dit que nous sommes en train de nous battre. Donc nous avons privilégié d'abord PME, PME. C'est une porte-parole. La PME est une organisation qui a dominé une grande entreprise. Donc, c'est une base de mon fils. Donc, nous avons une organisation spécifique qui est manière spécifique, essentiellement intérêt de la PME et de la, de la PME. D'abord, en face de, de l'État, discuter des questions économiques avec l'État revendication, sur le placement de la nous Donc, il essentiellement nous Donc, nous devons créer des entreprises. des nous démolente les de de des manco de d'accord d'accord D'accord, donc Médès, non, non, non, a fonctionné bon euh, alors Alors, aussi particularité moi il y a des concepts qui créent, qui sont très, faim, très, clair, très oui surtout le forum du premier emploi. Avant forum du premier emploi, il y a des concepts, qui concept, qui ont fait un qui ont fait qui ont concept. est surtout création concepts, par parce que nous sommes un syndicat d'accord d'abord pour défendre nos intérêts. Nous avons mo objectif premier nous devons réfléchir nous a problème Nous donc pour défendre mais du coup, social, qui ont Et nous avons les de se faire, de se faire. Ils ont été en train de se de Ils et ce d'Al nous avons fait, c'est nous avons fait le travail. fait, nous travail. nous avons fait, nous fait nous avons fait, nous Donc, nous fait une bonne contribution de ce nous avons fait. Donc, nous Finalement, le président Banique a proposé concept forum premier emploi. forum est venu à la top, pour nous nous faire. Donc, il faut président est de concevoir concept emploi. Mais forum est Ça fait 22 ans que nous avons organisé da almo nek mais nous avons un avec le résultat Donc, le concept utile aujourd'hui et les jeunes attendent impatiemment chaque année. Nous créons concept un un nous nous chaque année. pour nous nous nous nous Amliji assez de liberté Vous pouvez de des mugi rekt, t'as été en train de se faire. Il y a des gens qui a Il y a au qui a sur 60 personnes qui ont 60 personnes qui ont vraiment fait cette ndax astoute dañ sac man parce que chaque année, il faut nous en charge. Ça fait des millions de personnes. Nous sommes en charge. Nous en charge. Nous sommes en charge. Nous sommes des Nous en charge. Nous sommes en charge. Nous les en charge. Nous nous sommes en Nous sommes de des choses. Nous sommes Nous en des Nous Nous Mmh. nous avons des informations information pour nous éventuellement choisir mmh. information pour nous décider de façon, de façon, de, de façon efficace. Mmh. Donc on l'a fait dans plusieurs villes du monde. Nous avons de Paris, nous avons de nous. Mmh. ensuite nous avons de Barcelone, nous avons de Bruxelles. Il y a Genève, New York. Il des des affaires. Et beaucoup y a des gens concept. sont 10 Il y a qui sont investir il concept information, qui a qui a une finie, qui a une a une a le 10 juin, l'année prochaine édition, Corridor, aussi, euh, concept là Corridor créer, parce que le Sénégal a été créé. parce que nous sommes au Sénégal, nous avons que nous que nous nous qui investir, qui créer risque, de créer un emploi pour nous, nous regardons les acteurs, nous voyons, nous regardons Nous nous sommes de créer de créer des emplois, nous avons de nous sommes nous Nous sommes nous Dans le domaine culturel. Nous savons vraiment que le domaine culturel. gens pour développer culture, Nous Nous Nous que le vraiment du Sénégal. Nous savons économique, autorités économiques, invités à l'étranger, États-Unis, la France, de tout, en nous, nous, nous, nous, nous, il est fait pour en tout cas distinguer. Parmi nous, les Sénégalais, les font partie des meilleures mm -hmm. Aujourd'hui, la distinction du corridor, c'est aujourd'hui euh, la distinction la plus importante donc cas, la plus valeureuse, parmi les cérémonies de distinction qui se partout en Afrique. Mm -hmm. Là où on se trouve dans notre barrique nous sommes aussi dans Donc, nous avons aussi des entrepreneurs d'IVN. Donc, nous avons créé une branche de Médès plutôt de CFD, collectif des femmes de Médès. Nous avons créé un conseil pour attirer d'autres femmes, aider des femmes, les encadrer et les autonomiser aussi depuis lors donc vous vous le construisez le il y a plus de il y a Nous des pour nous pour pour, pour satisfaction, mais là, juste pour aider en tout cas pour, pour aider mmh. nos nos concitoyens en tout cas à se développer à s'émanciper à se prendre en charge mmh. mais aussi pour appuyer les petits publics nous avons besoin de l'État pour Yoko nous mm -hmm. pour Yoko Sen ayons une pour dabo Sen ayons Donc, c'est pour dire que mm -mm. Là, mais death, en tout cas sous le jeu de ces dirigeants, notamment le président Benidio, mm -hmm. Donc, vraiment, euh, nous avons une conscience de son rôle. Nous avons besoin d'investir. Nous avons un marché, nous avons profit. C'est normal, c'est ça notre, notre, notre, notre raison d'être en tant qu'entreprise. Mm -hmm. C'est investir, gagner des marchés, avoir des profits. Mm -hmm. Il faut aussi une action sociale. action actions, mm -hmm. c'est des actions qui ne sont pas forcément à but lucratif. Action actions, c'est mm -hmm. une action, action d'engagement patriotique au service au service bokre de nos alors, voilà un peu ce que j'ai voilà. le. Tu es tout CFD, c'est un concept de, euh, salon des startups a un entreprise aussi euh, jeune sibir cercle des jeunes entrepreneurs bobo, fongnane, momo, newat, première dénomination au Medes euh, mm. pourquoi sentir besoin d'appuyer les jeunes surtout vers l'auto entrepreneuriat L'économie numérique s'impose et s'impose de plus en plus. Quand on a fait le baiser, on des idées le <coach> il <Savior> génie, um a des génies, il y a des gens qui ont des gens qui ont encadrement, gens qui ont des Donc, il faut des salon salon, salon. un salon de salon mm. de <Mexcedes> Pour créer un projet, un mm. projet innovant, pour proposer ces idées de projet. Konec proposer ces idées de projet. Donc, il y a centaines de jeunes de Nice qui ont envoyé un projet pour concevoir, pour élaborer. Si nous avons projet, nous avons que projet qui est projets. projet je ne le bon projet, il est en train de se faire en financement de départ pour départ almost almost trois à quatre projets 5 projets mais des mom mo len di mais d'accord pour nous un, projet aussi que nous avons dit parce que nous mm -hmm. mm -hmm. qui, qui nous donc si, projet vraiment Il y a aussi l'invention internationale Des Kouris, African Leadership Awards Il y a aussi internationale si, si, si, si, mm. corridor mm. corridor -e corridor pour Pour, pour, pour mm. internationale mm entre entreprises africaines. Je suis allé à Donc, nous connais bien l'Afrique. Les entreprises africaines, nous avons bien les gens. Ils sont libres. Ils sont libres. Ils Afrique, libres. Ils sont libres. Ils New York, oui, Brandy, mois de novembre. Avant mm. ça, aussi. Il y a eu des pailles. Il y dans une activité stratégique nous les pour encourager les raya, c'est pour gens, de la nous, comme ça, exemple, un modèle, pour nous. peux des beaucoup aussi, le concept là-bas, nous avons au Sénégal, nous nous nous un petit nous nous nous nous pour donc l'homme sera là aussi, mm -hmm. c'est une conception de pas pour nous, mais toujours, parce que nous avons un rôle intégré, il y a un rôle l'entreprise pour nous une entreprise pour pouvoir se développer et développer le pays. Mmh. Euh, prochaine édition au corridor, euh, la 18e précisément, il y a un samedi 10 juin 2023, thème de la persévérance. Alors, ah. Médès persévère aussi, qui est Khalat, qui est euh, concept de concept de concept dit concept de concept de concept de tu vois, la réflexion, euh, surtout axée sur l'économie du pays et du monde. Mmh. Disons. Absolument. Nous avons dit que tout simplement, normalement, dans un pays, quand l'entreprise va bien, le pays va bien. Mmh. Quand l'entreprise va mal, le pays va mal. Mmh. Donc, les, les, les politique publique. Nous la nous nous en œuvre, nous entreprise privée. La réflexion stratégique ni pour définir le public. Nous dit que nous avons suivi le Nous aussi dans l'économie. L'important, nous gouvernement, pour nous, l'éducation, c'est important, Donc, gens, les assises économiques du MEDES. de de cest un il y a quelquefois, Bien avant que Aujourd'hui, nous pouvons pas faire une intelligence économique. Aujourd'hui, c'est devenu. La mode, c'est devenu aujourd'hui un thème majeur. Donc, un thème majeur, c'est devenu d'un intérêt stratégique euh, évident. Nous, déjà, il y a plus de 15 ans, 15 ans, nous défonons déjà une réflexion. Il une importance. Les nous avons nous avons conclusion donc ce pays pays donc voilà ce qu'on pense personne n'a parlé aujourd'hui c'est devenu un thème d'actualité. sur les questions de l'énergie definitely Air propose aussi à l'époque beaucoup de solutions sur les euh, questions relatives au code des investissements, nous avons appris les liens qui sont en train de se faire, les liens qui sont en Sénégal. Donc, il y aspect économique, il y a un aspect direct pour nous établir, une des liens qui sont en train de se faire. Il y a un aspect qui est en compte si on veut élaborer les plans de développement avec les politiques publiques de développement. Donc, nous, nous jouer sur nos rôles. Sur rôle, d'abord en tant qu'entrepreneur, mais aussi sur nos rôles en tant que conseiller auprès des autorités de l'État, hmm. en donnant des conseils, en proposant des solutions à des problèmes. Hmm. Nous nous sommes aussi, c'est tout d'alerte, c'est aussi, aussi, aussi l'économie mondiale, une bonne direction le Sénégal mm -hmm. Donc, a été fait en Ce qui pas nouveau, il commence à apparaître sur la mondiale. Attention, cette question est question, question importante d'avenir. Donc il faut déménager, table de réfléchir Donc vraiment, nous aussi net. Nous avons organisé des donc, tu. Assemblée générale. l'Assemblée générale Donc, beaucoup l'Assemblée générale, je suis de déterminé. pendant activité mm -hmm. nous déjà programmé déjà commencé parce que nous li nga xam organisation méthode wa mm -hmm. so, tous nos concepts bien concevoir ak même époque de <muchempe> mm -hmm. <laughs> ce qui fait que tous nos concepts de manière régulière, mm -hmm. il de manière régulière, même époque même, époque, même période, mm -hmm. déjà c'est un signe de constance, c'est un signe de de, de, de, de, de sérieux. Mm -hmm. Ah, c'est sérieux, c'est une qualité mmh. que de pouvoir dire que voilà le chemin que je me, que je me trace, le chemin de mon corps et mon corps. Mmh. Et même, même, même, même chose, parce que parce que parce que on, on a un esprit de suivi. de mmh. et ça nous le devons quand même à la vision d'un homme. Je suis a donc le président Banidio. En général, je suis un homme qui a un qui Quand il est fait, Mais il de je chaque chaque chaque chaque chaque bille. Wow. Médès, il y a une qualité, parce qu'en fait, euh, son président euh, a ces qualités-là, donc euh, très constant, très régulier dans ses actions. Euh, donc, il y a une qualité nette, il y a beaucoup de Médès. Ben ah. Régularité, bon, une rencontre qui est le mercredi du Médès. Ce est puisque une rencontre qui est qui est programmée. Pourquoi, en plus de ça, il y a une nécessité de faire les mercredis du Médès aussi régulièrement Oui, wow. une fois par année. Or, mercredi du chaque 15 jours. Mm. Les départements c'est chaque mois. Je mm. suis le bienvenu mercredi. Je suis le bienvenu mercredi. Je le le le le mm. mm. mm. Deuxièmement aussi le question nous discutons de position ou de position. de de de de de suivi, de suivi fonctionnement sur une entreprise qui est et Chaque mois au mercredi, il peut tenir. Et ça aussi, je dois dire que de doit réguler. Depuis 20 ans, depuis 20 ans, nous tenons ces mercredis messe mercredi. Là aussi, nous on a un peu qu'il faut politique, qu'il faut économiser, qu'il faut établir, qu'il faut établir, donc nous invitons le que ce domaine pour donner information pour des donc personnellement très, très, très, étrangère international pour échanger et discuter avec, avec les membres du mm -hmm. Donc, l'OL aussi, c'est une, mm -hmm. une activité de, de, de mise en niveau, une activité en tout cas pour relever mm -hmm. le niveau d'information et le niveau de compréhension de la dynamique d'évolution du monde. Nous n'avons pas aussi adhésion à l'oblige, ça veut dire que MEDES, mouvement, le bouillet d'une l'oblige. Chaque mètre du département, nous avons l'adhésion. Il y a une entreprise. Il y a une entreprise, une entreprise. Entre Il y a beaucoup de couleurs MEDES pour d'abord euh, d'un inférieur, mais aussi pour pouvoir bénéficier en tout cas des, des possibilités. Je me laisse d'accord au fur et à c'est d'entre eux. Ce qui fait que chaque mec du chaque médecin mec, mec est, euh, euh, mm. euh, est enregistré à des gens nombreuses. Aujourd'hui, nous pouvons dire sans nous tromper que le medes mon un médecin, un médecin, un médecin, donc, l'organisation donc signifie le Sénégal. Mm -hmm. yeah. Médès, il y a depuis 2017, il y a un euh, fonds euh, de garantie euh, du cercle des investisseurs du Médès. Je connais les entreprises du baril, les problème garanti am, de garantie, les gens pourraient se subscrire à un marché. L'année, il y a un tachawal avec l'outre-médès. Il y a un tachawal. C'est une question importante. Nous sommes une entreprise d'affaires d'affaires d'affaires d'investir c'est très souvent un petit peu à mon si, si moyen hmm. de capacité investissent sur fonds propres donc les sortes de banque beaucoup accompagner donc banque et entreprises en fait ils sont partenaires de un partenaire hmm. de, de qui développe mieux, en, en, en émergence c'est parce que c'est un bancaire de y a crédit à C'est une modalité prêt. Au Sénégal, il y a un obstacle, mais une garantie. Parce qu'en général, les banques YouTube soit de de prêt. Il y a une garantie, que façon sûreté réelle, Il y a Il garantie. Mm -hmm. so so mm -hmm. Ce Si mm -hmm. on a un banque, a un taux d'intérêt. a une garantie, on a C'est parce qu'il n'y a pas garantie, il n'y a pas Il n'y a On a eu que, d'après les statistiques, plus le de 80 des pays n'ont rejeté. ne de bachou le projet mais le fait que les bons projets d'amour garantie pour pour nous financer projet il est au long n'est un grand problème à me le payer au revenu motivé le projet il n'y a plus n'est garantie de garantie D'accord, mais pas importance, mais c'est pas d'importance. Mais c'est pas ce que probablement mm. Barnet. Donc les gens rejettent les projets parce qu'ils sont pas de qualité et pas parce qu'ils ont pas garantie. Mais ce projet ce c'est mais on rejette les projets essentiellement pas parce qu'ils sont pas bons, mais parce qu'ils ont pas garantie. Mm. Donc il faut régler les bons problèmes. Nous avons créé un fonds. Le fonds est cotisé, parce qu'il est mutualisé. y a un, cotiser, un, mm. Il un fonds pour nous. Si nous pour un projet, pour mm. investissement. Mm. Il un investissement. Nous avons une garantie, une garantie. Nous avons un fonds. Il sommes Comme ça, nous sommes prêt mm. C'est ce que je veux dire, le fonds de garantie. Mm -hmm. Donc, je mm -hmm. en fait, veux de je créent des fonds, je aussi banque partenaire partenaires. ce je demande de que je à mon mm -hmm. C'est aussi un mouvement, mais effectivement, nous ce mouvement. perspective? ce que je veux dire, c'est de la je il crise économique. Actuellement, il y a une crise bancaire qui, qui, qui, qui est en cours aux États-Unis. Mmh. Il y a la guerre d'Ukraine, hein? mmh. la guerre économique russe qui aujourd'hui a des impacts qui dépassent ces deux pays. Il mmh. y Europe l'Amérique, l'Afrique aussi, le Sénégal. Aujourd'hui, tu as la crise de l'entraînement. Tu mmh. as un enjeu en Afrique. Tu as aujourd'hui des menaces sécuritaires mmh. qui pèsent sur les pays, notamment les pays du Sahel. Donc, il y a des défis qui sont ramenés d'un cours relevé. Donc, pour relever, coup, il faut que nous pour nous apprenions. Oubliez ce intérêt personnel. Quand oh, l'Allemagne intérêt réuni, l'Allemagne est intérêt à ce qu'elle vit pour faire face au péril aujourd'hui qui menace nos pays. Mm -hmm. Mais il y a une bonne perspective pour moi, mm je suis à Hawaï. En Hawaï, je faire en sorte que l'économie économie dorme. C'est alerter quand il y a des, des, des défis mm -hmm. qui vont se pointer à nous. C'est agir aux côtés des autorités publiques pour faire face donc, euh, à toutes les menaces d'où qu'elles viennent. Mm -hmm. C'est aussi insister nos membres à investir. Mm -hmm. Investir pour faire reculer le chômage. Parce que nouvel secret, mm -hmm. ce fait qu'un nouvel investissement doit créer richesse. Mm -hmm. Secret une richesse doit créer emploi. En passant, je crée de guerre. C'est C'est Je Parce que ne suis pas très Je suis pas très Je ne suis pas nous la de il le monde de gens qui profit exclusif de la nation sénégalaise qui des qui est au-dessus de toutes les considérations. Mouvement des entreprises du Sénégal bobu nak ñu Taï, waxtane philosophie de base Tesach té likai mandargal moy le pari de l'action Mutarnak nak am deger lai lol Chili limuy def mais aussi diti Wood wut sa su nek ndam medecitam ñu mëna du hasard Nico Albert Einstein ou le don waxé hasard mom Nikai kay souvent moy a xamni dañoo paré citation bobu le hasard ne profite qu'aux esprits préparés moy itam citation bu njital medes faral di di di jëfëndiko pour ñaar medes chine danyo wara pare ba lepp lu ñew mën leen baña bête loola feñ ci bimbas mi amé entreprise yi nek ci medes amna ñu ndëgël lay mo amul fenen lola itam di mandangal lengo ak japlante Monsieur le Secrétaire général du mouvement des entreprises du Sénégal, qui Nous Nous qui qui différence des té ya itam projet yo itam ci lumu sumbu ak ministère des affaires étrangères et des sénégalais de l'extérieur djëm walum diplomatie économique Sénégal nak wane kom kom qui félicite, c'est un nous allons émission de mi une nous allons émission émission émission